tout le monde, c'est Winman. Pas facile de faire cette vidéo, donc euh, on va y aller une fois pour de bon. Produit de la SQDC, variété, diesel, marque, spinach, producteur, Peace Natural. Donc, euh, quand on va sur le site de Leafly, si j'écris tout simplement diesel, on ne trouve pas euh, de produits diesel. Je suis un peu surpris, de penser qu'il y avait une variété qui s'appelait diesel. Mais ben, il paraît que non avec Leafly. Euh, quand on va sur Google et que j'ai écrit euh, diesel de spinach, ils m'ont amené sur Leafly. Pourtant, je ne l'avais pas trouvé. Et Dans la description de Leafly, quand on cherche un peu, ils nous disent que le produit diesel de la SQDC, mais la vraie, vraie variété, c'est du diesel d'off, D-U-F-F. Euh, et le diesel d'off, c'est quoi juste au juste? Mais c'est tout simplement un phénotype du sour diesel. Donc, selon les Leafly, c'est un buzz plutôt sativa que hybride, là, un buzz plutôt dans la tête là, que dans le corps et la tête. Donc, euh, ça serait plus énergétique comme buzz. Vous pouvez pas acheter des actions de Peace Natural. Par contre, vous pouvez acheter des actions de Chronos Group. Chronos Group ont de l'argent dans plusieurs compagnies, dont Peace Natural. Chronos Group, 8 dollars 84 US. Donc, 8 dollars 84 sous US. Si vous voulez être propriétaire de Chronos Group, actionnaire. Euh, depuis là, un mois, euh, le cannabis en général à la bourse euh, c'est à la baisse donc peut-être faire vos devoirs avant d'investir euh, qu'est-ce que je voulais dire ben, écoutez le on va l'ouvrir tout de suite 22% de THC j'ai payé 27$ pour ça on ouvre ça on ouvre ça Hmm. pas sûr, pas sûr. Euh, myrcène, limonène, cariofilène. comme terpène sur le site de la SQDC. Exactement. Euh, arôme naturel citronné, ça sent citronné, mais similaire au Delaïse, mais c'est pas le Delaïs, c'est le diesel. Vraiment citronné. Euh, J'espère qu'en juillet, tu vas avoir un petit goût gazé. Pourquoi je dis ça? Ben, diesel, euh, essence, gaz, myrcène, limonène. Limonène habituellement, ça me donne un petit goût gazé. Euh, mais vraiment, c'est citronné, là. Vraiment, là, euh, du Delay's, ultra sour de Namasté. Euh, je répète toujours ces deux-là. Il me semble qu'il y en a quelques-uns encore, là. Les A's aussi, là je pense là, le Jack euh, Jack A's de cet acre. Petite coca. On va regarder ça de plus près à la caméra. Euh, petit cannabis standard. Il euh, n'y a pas de feuilles. Il n'y a pas de fond de sac. Euh, moins givré que les produits souvenirs. C'est 27$, c'est pas 34 et 60$ là, comme euh, les produits REST RESERVE. Donc, euh, on regarde ça plus près à la caméra. De retour avec le diesel de Spinach. Écoutez, quand on parle humidité ici, c'est vraiment parfait pour ce qui est euh, des tricomes. Quand même standard, euh, rien à reprocher. Les couleurs, c'est vert avec un peu de brun. Souvent les couleurs, c'est dicté par la variété. On sait que le M39 n'aura jamais de taches de mauve. La structure des cocottes, c'est sûr que c'est faible. Hein? C'est des petits morceaux. On n'a pas là, deux grosses cocottes qui forment notre 3.5. On n'a pas des petits foxtails, pareil comme les cocottes de Broken Coast. Mais quand même, à 27$... Euh, on n'a pas de fond de sac, on n'a pas des miettes, des, des fonds de sac, là, vous savez c'est quoi, hein? des, des, petites, des petits morceaux, des petites miettes. On n'a pas de feuilles. Euh, on a déjà vu payer quand même. Il faut vraiment choisir notre cannabis avec euh, l'arôme, hein, notre goût. Il y a beaucoup de compétition à ces prix-là 27, 30, 32 dollars On pense à Tweed, on pense à Namasté, on pense à Palmetto, euh, Sundial Grower, Riff. Plusieurs, plusieurs compagnies sont dans ce range de prix-là, dans cette gamme de prix-là. Donc, on arrête de parler et on en fait un immédiatement. Donc, voici le moment, tant attendu, on essaye le diesel de spinach. Goût citronné. Moi, je l'aime. Euh, ça a un petit goût, je trouve, de haze mélangé avec Hawaii euh, Break. C'est un petit peu de même, je te le décrirais. Je me demande si le Hawaii Break, c'est le myrcène, limonène, sa terpène dominante. Un que je trouve qui ressemble euh, au Hawaii Break, le buzz, le goût, le buzz. C'est euh, un produit de Sandia Growers. Pas de danse de fraise. Hmm. Rêverie. Rêverie. Della Hayes, je trouve. Ou bien, si t'es mieux. Della Hayes. Ultra sour. Avec le Awired break, Ici, le Rêverie. La terpène dominante. Myrcène, exactement, exactement, et puis le Hawaii Break, ça va être limonène, hein? ça va être limonène, je sais par cœur. Fait que, les terpènes dominantes du diesel, c'est myrcène, Limonène, puis je trouve que ça goûte un peu le rêverie, mélangé avec le Hawaii Break, mélangé avec le diesel, euh, le Ultra Sour, puis le Tela Ace. C'est une belle description. Hein? En prenant des produits de la SQDC, tu as fait un petit mélange et on obtient un diesel spinach. Donc, si tu n'aimes pas le Hawaii Break, Ravery, Delays, Ultra Sour, c'est impossible que tu aimes le diesel spinach. Impossible. Euh, pour ce qui est du Caryophyllène encore une fois, euh, je n'ai pas le goût qui me paraît... Euh, poivré ou épicé bizarre là c'est vraiment le, le, le citron en premier et puis je trouve myrcène en deuxième myrcène c'est terreux euh, limonène là c'est euh, agrume malgré que le myrcène est en dominance dans les terpènes elle n'a pas plus que 0.5% dans ce produit-là, parce que quand elle a plus que 0.5% euh, dans le produit, ça donne un effet couch-lock, ça donne un effet indica, ça donne un effet écrasant, corporel. Quand il n'y a pas beaucoup de myrcène, quand il y en a 0.2, 0.3, 0.4, c'est automatiquement un hybride ou un ça va. ça va buzzer de l'autre côté, plus dans la tête, plus énergétique, moins, moins écrasant. Donc, euh, le taux de Myrsen est très important. Ça donne une indication au buzz que ça va nous en aller, vers, vers quelle euh, direction le buzz s'en va. J'aime beaucoup ce produit, mais est-ce qu'il va faire partie du top 15 Winman? Euh, ça va être limite. Ça va être limite. Il y a quand même plusieurs 3.5. Mon euh, décompte top 15, ça va être vraiment sur les 3.5. Je n'inclurai pas les 28 grammes dans euh, mon top 15, comme le Rotterdam OG de High, de... The Green Organic Dutchman. On va dire T-God, The Green Organic Dutchman. Donc, ça va vraiment des 3.5. Quand on regarde le nombre de 3.5, quand on va dans format, sur le site de SQDC, euh, 3.5, il y en a 151. On clique là-dessus. C'est bizarre. Tu cliques sur 151, puis tu arrives en haut, tu es rendu avec 170. C'est bien bizarre, 3.5. Euh ils ont mis les moulus là-dedans. Je ne veux pas avoir des moulus. Euh, le moulu, c'est celui qui est déjà grainé. Tu peux acheter des 3.5 grammes à l'ISQDC. Ce Puis c'est pas des cocottes de cannabis. C'est du cannabis déjà égrené. c'est mauvais signe, ça, là. là. D'après moi, il y a une coupe de feuilles là-dedans, sèche, là, puis de long mélangé, Un petit peu moins cher. Euh, J'en ai jamais essayé. Ça ne m'intéresse pas. Et puis, je ne sais même pas comment faire pour.. Ok, je vais faire ça comme ça. Donc, si on prend les 3.5 avec euh, fleurs séchées, il manque encore 170 articles. C'est un peu mélangeant, donc il y a environ là, euh, entre, entre 150 et 170 articles. Donne un pouce à la vidéo, donne un commentaire. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!